Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder deux classes qui ont un comportement extrêmement similaire, UI TextView et UI TextField. UI TextView... C'est en fait une zone de texte multiligne potentiellement éditable. En fait, vous pouvez euh, du coup gérer de façon assez fine l'apparition et disparition de clavier. Vous avez un paramétrage qui est possible, la zone de texte, le type de clavier si euh, la zone est éditable. Euh, L'interaction avec l'utilisateur, en particulier vous pouvez dire que c'est éditable ou pas éditable ou sélectionnable et pas sélectionnable. Et vous avez, si le texte est trop grand pour tenir dans la UI Text View, un système de scroll qui est intégré. Et vous pouvez enfin, alors on ne verra pas du tout ça, utiliser ce qu'on appelle du texte attribué, c'est à dire en fait du texte sur lequel vous pouvez avoir des attributs type gras, italique, etc. changement de police de caractère. Le principe c'est assez simple. Vous construisez la vue, donc alloc init, positionnement des frames et tout et tout. Et ensuite vous répondez à un protocole qui s'appelle UI view Delegate. Et vous avez également, mais on verra plus tard, un système de notification. Le UI Text Field, eh ben, c'est pareil. Alors, allez me dire pourquoi il y en a deux, et eh bien tout simplement, il y a une grosse différence. C'est que le Field, c'est une zone de texte monoligne. Donc, l'idée, c'est quand vous avez des zones de texte importantes, c'est plutôt du, tec, du UI TextView. Si vous avez simplement, par exemple, un nom un prénom à, à saisir, eh bien, ça va plutôt être du UI TextField. Donc, sinon, à part ça, c'est identique. Euh, L'apparition disparition de clavier, c'est possible. Vous pouvez paramétrer, mais un petit peu moins. Le principe de fonctionnement est identique. Vous construisez la vue et vous répondez simplement au protocole UI TextField Delegate. Et vous avez également un système de notification que nous verrons plus tard. Les protocoles, comme vous imaginez bien, fonctionnent de manière très similaire. En gros, il euh, y a une invocation possible avant ou après le début de l'édition, euh, avant ou après la fin de l'édition, dès qu'il y a une modification, et en particulier savoir si je propage la modification ou pas, je peux faire un resign euh, first responder, vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les UI Search Bar, et bien on va retrouver un peu le même genre de mécanisme. Euh, vous pouvez autoriser ou interdire l'édition en fonction de l'état de votre application, etc. etc. Je vous renvoie au Fantastic Manual et je vous propose de regarder les choses à travers un petit exemple qui sera présenté dans une séquence ultérieure. Comment particularise-t-on le clavier En fait on a un attribut Keyboard Type on a également Return key type et on a enfin Keyboard Apparence. Donc avec ça, on va pouvoir définir le type de clavier qu'on veut. C'est un clavier ASCII, c'est un clavier numérique pour téléphoner, c'est un clavier pour saisir une adresse courrier électronique, etc., etc. Et puis vous avez également un certain nombre de possibilités de particularisation sur la touche Retour Chariot. Donc vous pouvez mettre par défaut CRC, Go, Google, Join, enfin bon des textes type et vous pouvez changer ça. Et enfin vous avez l'apparence default, dark, light ou alerte. Là je vous ai donné les identificateurs en objectif si on les reconnaît hein, ils sont bien longs. Vous avez ici pour le keyboard type la variante en Swift, pour le return key type la variante toujours en Swift et pour l'apparence du clavier les variantes en en Swift. Voilà donc il n'y a pas véritablement de grosses différences. Que dire en guise de conclusion Vous pouvez faire apparaître ou disparaître euh, le clavier. Euh, L'apparition est automatique si euh, c'est autorisé, c'est à dire si l'attribut est editable. Par contre la disparition c'est à la main en particulier avec le fameux Resign First Responder, suite éventuellement à une saisie c'est à vous de déterminer quand vous faites l'invocation de ce fameux Resign First Responder. Et puis, euh, il faut savoir que sur iPad, si vous tapez en dehors de la zone du clavier, eh bien, euh, vous pouvez euh, également faire un resign. Alors par contre, ça peut provoquer un appel, euh, un rétro appel, il faut le gérer proprement. Et pour la gestion des texte attribué, je vous renvoie au fantastic manual. Ah si, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que sur euh, l'iPad, euh, vous avez eh bien, euh, une touche supplémentaire qui permet de rentrer le clavier. Donc ça veut dire que euh, on a cette possibilité là, euh, qu'on n'a pas sur un petit terminal, donc il y a des petites différences quand même de comportement. Ah Et puis si vous avez choisi un clavier ASCII capable, vous avez Siri gratuitement. Donc vous avez le petit micro et vous pouvez utiliser Siri pour dicter des choses dans le clavier à votre application. Et les suggestions, et tout, elles sont gratuites aussi avec ce type de clavier. Et donc vous avez en fait, le même clavier que celui que vous pourriez avoir dans les applications d'Apple. Alors je vais vous montrer un petit truc, j'ai fait exprès de faire ici, mais qu'il faut absolument éviter. Imaginez là que je veuille taper sur la zone du bas et eh bien voilà, je suis embêté. C'est-à-dire que je vais pouvoir taper des choses mais je vais pas pouvoir les visualiser parce que eh bien, le clavier a recouvert euh, la zone dans laquelle je faisais l'affichage. Alors vous allez me dire mais comment est-ce que je peux éviter ça Eh bien très simplement vous vous souvenez que vous avez des méthodes du protocole de délégation qui, est, euh, qui sont invoquées régulièrement et en particulier il y en a une qui va s'invoquer au moment où vous allez démarrer euh, l'édition. Et là vous pouvez du coup tester ben voilà si mon terminal est par exemple à l'horizontale et que je sais que la vue est en bas et eh bien je peux effacer ce qui se passe en haut et monter automatiquement éventuellement avec un effet d'animation euh, la vue qui est en bas de façon à pouvoir réaliser quand même l'édition et de manière confortable. Je vous remercie de votre attention à bientôt.